Une chose est certaine, c'est que sur le plan moral et sur le plan politique, depuis le début et depuis le 3 novembre, on dit qu'il a porté gravement atteinte aux institutions parce que oui. précisément le, le, le son serment, et d'ailleurs, dans, dans, il a été rappelé par les, les par les procureurs qu'il a violé son serment euh, euh, présidentiel parce qu'il devait protéger la, la, la Constitution au-delà de là, alors qu'il a effectivement dénoncé des fraudes sans preuve, et surtout, il y a cet appel euh, au, au, au secrétaire d'État de Géorgie, euh, il y a, il Jusqu'au bout, effectivement, moralement et politiquement, c'est absolument euh, euh, pitroyable ce qui s'est passé. Et une grande majorité des Américains, parce que même s'il y a des pro-Trump euh, euh, inconditionnels, une grande majorité des Américains condamne ce qui s'est passé le, le, le 6 janvier. À aucun moment le président n'aurait dû, si, à défaut d'inciter, il aurait dû demander que les choses se calment, en tout cas prendre des mesures. Et là-dessus, il a... – Trois heures de silence. – Absolument, absolument, il est allé jusqu'au En plein coup, en assaut, hein, c'est ça. – Alors il peut y avoir un, un revers de la médaille pour ceux des Républicains on peut aussi supposer que pour ceux des Républicains qui ne voteraient pas la, la, la sanction, la condamnation, on peut imaginer que dans une Amérique qui aussi et en fonction des circonscriptions électorales, que les gens disent euh, « Chez Emmanuel, vous n'avez pas dénoncé le président euh, euh, sortant ». Donc il y, y a aussi effectivement, ils jouent, ils jouent leur avenir pour un certain nombre, ils jouent leur avenir. – Oui, à l'inverse, une sanction politique pour ne pas avoir voté… Euh, – Parce qu'aux États-Unis, la... ça peut faire très mal.